Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, pour les 4-5 prochains épisodes, on va se lancer dans la création de personnages pour ma série à venir, Essioban. Alors, le but, c'est de créer des personnages avec un air un peu euh, Toon euh, animé. Le problème principal étant que je n'ai pas les capacités pour modéliser quoi que ce soit qui s'approche à tant soit peu d'un personnage humanoïde. Donc, on va tricher et on va utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle MakeHuman. Donc, c'est un logiciel qui ressemble un petit peu à un jeu vidéo. On customise un peu son personnage en 3D et après, il va te créer un mesh de cet humain-là que tu pourras importer dans un logiciel de 3D et animé pour ton plus grand bonheur. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en plus de faire la modélisation du personnage, le logiciel va aussi fournir une armature avec des os qui vont nous permettre de l'animer sans avoir à les rajouter nous-mêmes après mèches. Il y a aussi une variété de vêtements, de cheveux que le logiciel offre et que des personnes géniales et gentilles de la communauté ont créé gratuitement pour tous. Donc j'en ai d'ailleurs téléchargé une bonne partie et on va pouvoir voir lesquels vont le mieux avec le personnage que je vais créer aujourd'hui, celle d'une scientifique un petit peu excentrique du nom de Tori. Donc sans plus attendre on va commencer dans Make Human puis après on va aller dans Blender pour pouvoir modifier les textures et les matériaux pour donner le style dessins animés que je recherche. Let's go Donc une fois dans Make Human, vous pouvez voir qu'on a plusieurs onglets dans lesquels on peut modifier l'apparence de notre personnage. En bas, on a des informations intéressantes comme l'âge, la taille, euh, etc. Donc je vais commencer par modifier un petit peu ces options-là, essayer de créer le corps de base. Donc je veux faire une femme dans la mi-trentaine. Donc euh, je vais jouer là dessus, ce qui est un peu touchy c'est que les options sont un petit peu particulières euh, quand on change l'âge ça a des impacts sur le corps mais aussi sur le visage donc euh, des fois on aimerait vieillir l'un mais pas l'autre et aussi pour euh, tout ce qui est au niveau euh, de la physionomie euh, on a trois options plus bas euh, africain, asien et caucasien donc il faut euh, jauger entre les trois, donc euh, je vais jouer là-dedans. Issyouban est une série de science-fiction qui se passe dans un autre monde, donc les personnages n'ont pas nécessairement d'affiliation africaine, asienne ou caucasienne, mais disons un mix un peu de, de tout. Donc par la suite ici, on peut faire d'autres modifications plus ou moins utiles. Ici, si on peut faire des modifications pour le visage, donc euh, je commence par la, la forme du visage, puis après on peut aller plus en détail pour toutes les parties du visage grâce aux catégories sur la droite. Ici, on va essayer de lui donner un look pas trop alien, comme ceci, parfait. Dans le torse, on peut euh, pareil modifier euh, un peu plus en détail les parties du corps qui nous intéressent. Les topologies euh, permettent de créer des mèches un peu différents en fonction euh, de, du look qu'on veut donner à notre personnage. Donc, euh, ça donne pas toujours des résultats euh, parfaits, donc euh, je pense que je vais le laisser celui une base pour le moment. L'important de ne pas oublier c'est de rajouter des sourcils, la langue ainsi que des dents. Je n'ajouterai pas de cils parce que j'en ai pas besoin dans le style de dessin animé que je recherche. Ensuite dans les geometries, je peux choisir les cheveux et les vêtements. Donc euh, je vais utiliser cette coiffure que j'ai téléchargée un peu plus tôt euh, parmi d'autres modèles que j'avais vus dans l'onglet euh, communauté du site de Make Human. Ensuite, on va pouvoir passer aux vêtements. Alors euh, j'ai.. Qu idée quel type de vêtements je veux lui mettre je veux que comme je l'ai dit c'est une scientifique un peu excentrique donc je veux qu'elle soit quand même habillée de façon non conventionnelle avec des vêtements loose. mais euh, je sais pas trop qu'est ce qui pourrait lui aller là-dedans donc on va tout essayer comme ça on pouvez voir que certains vêtements ceux qui sont faits par la communauté euh, ne marchent des fois pas tout à fait bien avec les, les, les mèches et les topologies des corps, on voit qu'ils rentrent dans la peau ou en ressortent, qu'ils ne suivent pas les courbes du corps. C'est un petit problème, mais c'est quand même assez facile à régler dans Blender par la suite. Il suffit de remodifier le mesh du vêtement pour le mettre à la bonne taille ou le faire ressortir de la peau. Et il y a aussi une option que j'ai coché en haut qui permet d'enlever de les parties du corps en dessous des vêtements. Donc quand il y aura des mouvements d'animation, ben au moins la peau ne ressortira pas au travers des vêtements. Ouais, bah pour le moment, c'est pas très convaincant tout ça. va tournez voir sur le site, voir s'il y a autre chose comme vêtements. Donc, vous c'est sur le site qui permet, tout ça, ça a été créé par des personnes de la communauté. Oh, on va essayer ça. Donc comme ça, c'est pas mal, j'aime ça. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans Materials et changer les matériaux pour la peau du personnage. On va voir lequel. Euh, le mieux. Donc, le modèle est quasiment prêt à exporter, mais avant de le faire, il faut aller dans euh, Pose Animate pour rajouter un squelette, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, parce que sinon, quand on va l'importer, on n'aura pas d'armature qui nous permettront de l'animer, donc j'en rajoute un. Il y a aussi des, des, des poses qu'on peut faire euh, prendre à nos personnages et des expressions faciales qu'on peut lui faire prendre, mais dans mon cas, je veux l'exporter euh, dans sa pose neutre comme ceci, puis après, je lui rajouterai des expressions. Ce sera d'ailleurs dans un prochain épisode que je vais pouvoir euh, faire ça. Donc, maintenant que tout est bon, on va sélectionner euh, MakeHuman Exchange et l'exporter en MHX2. Donc une fois que c'est exporté, je vais aller dans Blender, lancer un nouveau projet. Alors Pour pouvoir importer euh, le modèle, j'ai dû aller euh, dans, euh, rajouter des add-ons que j'ai pu trouver euh, en téléchargeant euh, MakeHuman. Il euh, y a quatre add-ons euh, MakeHuman euh, que j'ai rajoutés qui vont me servir euh, pour la vidéo. Il y a celui euh, Import Runtime pour pouvoir euh, importer. Il y a aussi MakeCloth, Make Skin et MakeTarget2. Make Clothes et Make Skin permettent de, de créer justement des assets qu'on peut ramener après dans Make Human. Euh, je m'en servirai sans doute dans le prochain épisode, quand je vais créer dans Blender un accessoire pour Tori qu'il n'y avait pas dans Make Human. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Alors, une fois que j'ai importé nos personnages, vous pouvez voir que j'ai le mesh avec l'armature. Il se met automatiquement en Pose Mode, donc le Pose Mode permet de faire l'animation en faisant bouger les os, donc je vais faire un test pour voir et tout fonctionne à merveille, on voit que tout bouge, Alors, on peut voir que la peau à certains endroits des vêtements ressort selon l'animation, mais pour le moment l'animation ne nous intéresse pas, euh, je vais pouvoir désactiver l'armature et me focusser sur les textures de toutes les parties du corps de Tori. Alors toutes les parties de son corps sont parentées à l'armature bien entendu pour qu'elle puisse suivre le mouvement, Je vais juste l'éteindre et on va aller en changer les matériaux. Alors, dans le Shading menu, je vais aller commencer avec la haut oh de Tori. Alors, on va changer le Principal BSDF au milieu. On va commencer par ajouter un mix RGB qu'on va pouvoir mettre ici. On va le mettre en Multiply. On va supprimer le Principal BSDF et on va raccorder à la surface. Puis, on va rajouter un Color Ramp qu'on va mettre dans la deuxième couleur. Donc, ça veut dire que le mix RGB va permettre de fusionner les deux couleurs. Donc, on a le, la texture qui est mappée dans la petite boîte orange. Puis en dessous, on va rajouter un Diffuse BSDF qu'on va pouvoir rentrer en bas. Et ce que ça va permettre de faire, c'est de créer des ombres sur le visage. Donc comme vous pouvez voir, en bougeant la Color Ramp. Donc le but, c'est de faire un ombrage de type dessin animé, donc de l'exagérer. Et je vais pouvoir faire ça avec des nouveaux nodes. Donc je vais ajouter un autre mixer MixerGB que je vais mettre ici. Je les avais mal rentrés. Je vais rentrer celui-ci dans celui-là. Je vais mettre celui-là en Add. Je vais copier ces deux là ici et rajouter un Glossy BSDF. Alors c'est assez complexe, euh, j'ai bien entendu trouvé ça sur un magnifique tutoriel en ligne et je n'ai pas vraiment euh, modifié la technique, ça marche très bien pour euh, ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est ça qu'il y a à faire, si ça vous intéresse de repliquer cet effet, vous avez juste à copier tout ça et voilà. Donc le Glossy au contraire permet de faire des zones de lumière sur la peau. Bon, donc ici euh, j'ai mis une couleur euh, tellement horrible. Mais on peut donner une teinte un peu plus proche de celle de la peau pour que ça ait l'air plus naturel. Enfin, naturel. Justement, ce n'est pas très naturel parce que ça fait très euh, cartoon de voir des ombres de lumière intense comme ça. Ah oui, oui j'avais oublié de mettre les euh, Color en constant euh, au lieu de linéaire. Et vous verrez que comme ça, ça fait des lignes très droites sans fondu. Donc, on commence enfin à avoir quelque chose de cartoonish un petit peu. Les colorants permettent de modifier la taille des zones d'ombre ou de lumière alors que les mix RGB permettent de modifier leur opacité. Donc on peut vraiment avoir une variété de styles et en changeant ça, on peut adapter la texture à différents environnements, si par exemple c'est plus sombre et qu'il y a une lumière directe. Donc c'est pas mal fini comme ça et ce que je vais faire, c'est le copier pour tous les autres, toutes les autres textures. Donc pour les cheveux par contre, je ne voudrais pas utiliser la texture d'origine. Euh, je vais essayer de trouver une autre couleur de cheveux à ah, Tori. Puis euh, comme la texture de cheveux était un peu plus réaliste, en mettant une couleur unie, ça fera encore plus un effet de dessin animé. Non, je va faire la même chose pour les vêtements. je ne veux pas garder euh, la texture Death Note. Ce serait une excellente référence, ça n'a pas sa place dans cet univers. D'ailleurs, certains modèles sont libres d'utilisation en Creative Commons Zero, c'est-à-dire sans attribution et d'autres avec attribution. Donc je vais remercier et créditer tous ceux qui ont fait ces modèles immédiatement. Voici le, leur pseudonyme absolument incroyable sur Make Human. Donc comme ça, je suis légal et je les remercie pour leur bon travail. Maintenant, pour les yeux, <coughs> je vais faire quelque chose de différent parce que les yeux sont trop réaliste alors je vais aller modifier directement l'image de la texture alors voici la texture ensuite elle est mappée sur les yeux donc moi je vais y aller full-on dessin animé on va mettre blanc pour tout et juste des ronds de couleur pour les lieux Et je n'ai plus qu'à l'enregistrer et puis par la suite non Blender à ah, aller modifier la texture pour celle-ci et voilà et maintenant la dernière chose qui me reste euh, à rajouter, ce sont des traits de dessin, des lignes noires autour des formes. Alors il y a différentes façons de le faire, moi je vais le faire de la façon la plus simple que j'ai. Je n'aurai pas beaucoup de contrôle sur le look que ça aura, mais ça aura le mérite d'être simple et de, de se modifier, de s'adapter en fonction de l'angle de la caméra pour suivre les formes de, du corps. Alors pour ça, il faut que je rajoute une nouvelle texture que j'ai appelée Black Outline. Donc j'ai fait quelque chose de noir, sans reflet, sans rien. Donc il ne faut pas oublier de cocher « Backface Curling ». Ensuite, on va aller dans les modifiers. Donc vous voyez, il y a l'armature ici. On va rajouter un « Solidify ». On va faire « Flip Normals ». On rajoute un pour le matériau. Comme ça, ça va utiliser le matériau suivant, c'est-à-dire le noir. Et vous voyez qu'ici, en modifiant la « Thickness », on peut modifier euh, la grosseur du trait, mais ce qui diminue aussi le reste du matériau. Donc ça fait des trucs bizarres. Donc il faut trouver un entre deux, un peu comme ceci. Donc vous voyez, en changeant l'angle de la caméra, le trait s'adapte, c'est pas mal. Et euh, il suffit de faire la même chose pour tous les autres. Donc on va rajouter des Solidify. Alors voici ce que ça donne. Euh, Dites-moi en commentaire euh, ce que vous en pensez. Je n'ai rien inventé, j'ai été chercher différents tutoriels pour avoir euh, le look que je recherchais. Et en utilisant un mix de Make Human et Blender, j'ai pu avoir un humain fonctionnel en 30 minutes et euh, ça c'est vraiment incroyable. C'est des outils qui sont très faciles à utiliser et qui vont me sauver la vie en me permettant de créer ma série beaucoup plus rapidement. Donc je vais faire tous mes personnages comme ça. Mais dans les prochains épisodes, on va rester avec Tori. Donc dans le prochain épisode, je vais, comme je disais, je vais lui rajouter un accessoire et montrer comment fonctionne le Weight Paint ou les Vertex Groups pour ajouter l'accessoire à l'armature euh, des os pour qu'il puisse bouger avec le reste du corps. Puis dans les suivants, on va passer à l'animation. Merci d'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à la semaine prochaine